Bon, voyons un peu ce que j'ai à faire. Aller au sport, faire la vaisselle, payer les impôts, écrire un article, lire un livre. Mais oh, c'est quoi tout ça ah non, pas possible. Oh, c'est bon. Je le ferai demain. Je mettrai ma main à couper que vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation où vous avez quelque chose d'important à faire, mais non, vous ne le faites pas aujourd'hui et vous le repoussez à demain. Ne mentez pas, je sais que vous l'avez déjà fait et cette envie de procrastiner est tout à fait normale. Mais alors si c'est normal à votre avis, qui est le responsable de la procrastination Le fautif, c'est... Votre cerveau. Le cerveau est le maître absolu. C'est l'organe qui contrôle toutes les fonctions du corps, comme la digestion, la respiration, le mouvement, la pensée et la prise de décision. En fait, le cerveau collecte les informations, il va ensuite les analyser afin de prendre une décision. Par exemple, si vous devez lancer une boule de papier dans une poubelle placée à plusieurs mètres de là, votre cerveau va calculer la distance, la direction et la puissance avec laquelle vous allez devoir jeter le papier. Seulement, notre cerveau veut préserver notre énergie. C'est instinctif, ça nous vient de l'âge de pierre. Où nous devions préserver notre énergie pour pouvoir chasser, se réchauffer ou encore se reproduire. Mais quoi Donc pour nous préserver, notre cerveau va anticiper et calculer les efforts nécessaires à la réalisation de notre objectif. Et s'il considère que les efforts nécessaires sont trop importants, il active son mécanisme de préservation le plus puissant, la flemme. Bref, le cerveau anticipe toutes les actions à mener et rien qu'à l'idée de les faire, il vous envoie des impulsions nerveuses pour vous dire que non, vous êtes trop fatigué pour le faire maintenant. Non. Tu ne paieras pas tes impôts aujourd'hui. C'est l'heure de procrastiner. <rire> ok, mais comment je fais si c'est mon cerveau le problème dans ce cas, il faut battre le cerveau à son propre jeu. Il a fait des calculs et il a estimé que les coûts en effort étaient trop importants si vous faites l'action maintenant. Ok, très bien Dans ce cas, posez-vous la question inverse. Quels seraient les coûts si je ne fais pas l'action maintenant Si je ne paie pas mes impôts maintenant, je vais avoir des pénalités de retard. Si je ne vais pas au sport aujourd'hui... Je vais perdre tout le travail accumulé jusque-là et il faudra recommencer. Aussi, anticipez le résultat une fois la tâche accomplie et ressentez ses bienfaits. Oh, regarde ça comme c'est beau J'adore quand la vaisselle est faite Oh là là, mais quel plaisir Si vous prenez le temps de vous visualiser et de ressentir les bienfaits une fois la tâche accomplie, le cerveau va vous aider à la réaliser. Comment Simplement parce que le cerveau est incapable de faire la distinction entre la réalité et l'imagination. Ainsi, grâce à la visualisation, vous allez être capable de ressentir les émotions comme le bien-être, la satisfaction, la fierté, le plaisir. Alors le cerveau va analyser ces émotions comme si c'était la réalité. Il pourra donc reprendre ses calculs et là le résultat sera différent. Il va vous répondre « Oh mais c'est trop bien, je veux ressentir ça C'est parti, allez, action !» Votre cerveau va alors vous administrer un pic de dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone de la récompense, la motivation et le plaisir. La dopamine est libérée lorsqu'on accomplit une tâche importante. Et c'est elle qui va vous pousser à l'action. Donc si la tâche est simple et ne demande que quelques minutes de votre temps, comme par exemple faire la vaisselle, Visualisez-vous une fois la tâche accomplie pour avoir un shot de dopamine et agissez tout de suite. Mais que faire si vous avez un projet tellement long, avec des enjeux tellement importants, que votre cerveau ne sait plus où donner de la tête et que vous vous êtes terrifié à l'idée de vous lancer Tout d'abord, ne faites pas comme moi. C'est en 2020 que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Non mais j'ai jamais tourné de vidéo et le montage, non mais quelle plaie oh, Le truc, ça va me prendre des jours, des années peut-être, le temps d'apprendre et tout. C'est trop compliqué. Oh et puis regarde ça, mais c'est quoi cette tête Oh là là, mais personne ne va vouloir regarder ça. Je mets comment oh, Non mais sérieux. Trois ans plus tard. Et voilà, je lance ma chaîne YouTube trois ans plus tard. Il m'a fallu trois ans pour tourner ma première vidéo de 12 minutes. Non, franchement, ne faites pas comme moi. Si j'avais su ce que je m'apprête à vous dire, croyez-moi, je me serais lancée beaucoup plus tôt. En fait, la création de cette chaîne me tenait tellement à cœur et j'avais placé des enjeux tellement importants pour moi que, à la fin, j'étais terrifiée. J'avais peur d'échouer, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de faire les choses de travers. Mais la vérité, c'est que si j'avais autant de craintes, c'est simplement parce que ce projet me tenait véritablement à cœur. Si je m'en fichais, je me serais lancée mille fois déjà. En plaçant un enjeu ambitieux, j'ai saboté ma progression. Pendant trois ans, je n'ai fait que réfléchir, analyser et me former, cela au gré de ma motivation. J'ai tout recommencé depuis zéro au moins cinq fois en trois ans, car je considérais que mon approche n'était pas la bonne. Et pourtant, pendant tout ce temps, je n'avais encore rien créé de concret. Puis un jour, j'en ai eu marre et j'ai dit, on est le 23 novembre 2022. Je me donne jusqu'au 10 mars 2023 pour lancer ma chaîne YouTube. Si je ne le fais pas d'ici là, c'est fini, j'arrête. Je brûle tout ce que j'ai accumulé sur le développement personnel, tout ce que j'ai écrit, tout. C'est fini, je ne veux plus en entendre parler. Et là, c'était le déclic. Oh non, mais t'es malade On va tout brûler là, trois ans de travail dit, Non, non, mais <rire> même pas en rêve. Non, c'est bon, ok. Le 10 mars 2023, la chaîne YouTube sera lancée. Oh, vous inquiétez pas, je vais vous sauver, je vais vous sauver. Effectivement, ça a suffi à me donner l'élan nécessaire pour avancer. Donc, pour vous lancer, il y a plusieurs points. Tout d'abord, Fixez-vous une date limite d'exécution Et j'ai envie d'insister sur le mot exécution Parce que vraiment c'est dans tous les sens du terme C'est-à-dire que si vous franchissez la date limite, c'est fini Le projet est mort, vous, vous avez tout perdu Sincèrement, apprendre, analyser, réfléchir à son projet, c'est très bien Mais ce n'est pas suffisant si vous ne faites rien derrière, s'il n'y a pas de véritable action. En fait, c'est comme si vous brûliez votre projet. Donc, si votre projet vous tient à cœur, fixez-vous une date limite. Et vous verrez que cette date limite va vous permettre de vous mettre à travailler, à avancer et à agir. Vous avez dû le constater, mais à l'approche des vacances, on est capable d'exécuter beaucoup plus de travail Simplement car on sait que toutes ces tâches doivent être accomplies d'ici les vacances. Ainsi, on peut partir l'esprit libre. Ensuite, faites les choses par respect pour vous-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont personnels. Dans ce cas, il faut penser que cette date limite et toutes les actions que vous allez mettre en place pour atteindre votre objectif, c'est vraiment un engagement que vous prenez envers vous-même et envers votre projet. Donc, forcément, là, il faut que vous respectiez cet engagement par respect pour vous et pour votre projet. Mais parfois, c'est vrai que c'est très compliqué d'être seul. Donc, quand c'est comme ça, essayez de vous trouver un partenaire d'objectif. Ça peut être, par exemple, dans votre entourage. Vous pouvez regarder si vous avez des amis, de la famille, des collègues qui ont peut-être un projet eux aussi. En fait, vous allez pouvoir échanger à ce sujet donc soit vous avez la même chose à faire et à ce moment-là vous pouvez tout faire ensemble, soit c'est légèrement différent, voire complètement différent et à ce moment-là vous pouvez avancer ensemble, vous pouvez vous fixer des dates limites aussi ensemble pour pouvoir avancer et vous motiver entre vous. Si vous n'avez personne dans votre entourage pour vous aider à vous motiver, alors vous pouvez peut-être aussi regarder sur les réseaux sociaux. On l'oublie souvent, mais les réseaux sociaux ce n'est pas uniquement pour se divertir. Vous pouvez aussi rencontrer de nouvelles personnes, apprendre des choses et tirer profit de l'expérience des autres pour trouver des conseils et vous améliorer. Aussi, vous pouvez voir avec les professionnels. Par exemple, si vous voulez créer une entreprise et que vous ne savez pas quel est le meilleur statut pour votre entreprise, à ce moment-là, vous pouvez vous rapprocher d'un professionnel, voir quest ce qui est plus intéressant par rapport à votre activité, par rapport au chiffre d'affaires estimé, etc., et là, ça va vous permettre véritablement d'obtenir des conseils de professionnels. Aussi, ne soyez pas perfectionniste. Moi, je me suis donné réellement 4 mois pour lancer ma chaîne. Je n'avais encore rien tourné, je n'avais pas touché à un logiciel de montage vidéo et donc il n'y avait plus le temps d'être perfectionniste. Il fallait se lancer et y aller à fond. Et si vraiment je restais perfectionniste et continuais avec cette date limite, je perdrai l'équilibre dans ma vie et passerai tout mon temps à travailler en tant que salarié d'un côté et sur ma chaîne YouTube de l'autre, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Donc, pensez que être perfectionniste quand on a un projet qui est tout nouveau, c'est pas possible. Et en plus de ça, ça ne sert à rien. Il faut savoir que le perfectionnisme va venir avec l'expérience, parce que plus vous avez avancer dans votre projet, plus vous allez pratiquer et meilleur vous allez devenir. Ensuite, personnellement, j'ai dû baisser mes attentes, comme je l'ai dit, j'avais un enjeu ambitieux et du coup ça me stressait énormément, donc là j'ai dit bon ok, peut-être que je vise trop haut parce que mon objectif était vraiment de lancer ma chaîne YouTube et vivre de la vente de formation. Seulement, je me sentais comme un imposteur à tenter de créer une formation payante pour des personnes que je ne connaissais pas et qui pourraient tout à fait ne pas aimer le contenu de la formation. C'est en avançant pas à pas vers votre objectif que vous allez pouvoir l'atteindre. Souvenez-vous, votre cerveau analyse et pense à toutes les tâches qu'il doit faire. S'il si voit que les efforts sont trop importants, il va vous répondre que non. Vous ne le ferez pas aujourd'hui et vous allez forcément procrastiner. Donc découpez vos tâches en petites actions que vous pouvez réaliser en quelques minutes ou en quelques heures. Et à ce moment-là, pour votre cerveau, ça sera beaucoup plus facile d'imaginer ces tâches-là plutôt qu'une euh, évolution sur trois ans. Pour compléter cette méthode, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui va vous permettre de tirer profit du temps qui passe. A tout de suite Hmm, c'est bon.